Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on se retrouve un petit peu à la fraîche là pour une petite vidéo euh, parce que comme vous l'avez vu sur la chaîne j'ai commencé à parler un petit peu des armes à feu, de tir sportif, de stands de tir, tout ça et euh, c'est des choses qui me font euh, franchement bien kiffer euh, du coup bah, je vais vous partager un petit peu ma... Ma... ma passion en progression si on pourrait dire bon. Mon kiff de tirer avec des armes à feu, du coup, euh, bah restez donc sur cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il y aura un petit bonus avec un petit euh, petite essai que j'avais fait euh, la semaine précédente sur un AR-15. Et là, aujourd'hui, on va se retrouver, enfin plutôt ce soir, dans mon cas, euh, pour du tir en carabine, mais on va tester juste du 22 l'enriff, parce que j'ai déjà fait des armes de poing. Mais là, voilà, c'est histoire d'avoir un petit, une petite vision de ça, de là, du tir en carabine. Et euh, donc c'est pas du carabine à plomb, hein, c'est carabine en 22 l'orif, donc le petit cartouche en 22 l'orif. Voilà, allez tout de suite le tir. Donc voilà, on se retrouve avec carabine donc pour tirer sur du tir à 50 mètres. Vous voyez la cible elle est tout là-bas au bout. <rire> J'ai l'air d'un qui on s'en bat les couilles. Euh, donc voilà, tir en 22 l'orif. Ça, hein, vous ça, vous connaissez, connaissez peut-être pas, mais en tout cas, petite cartouche, hein, c'est pas gros. Et puis... Euh, et puis après bah, on va s'amuser avec ça, et on peut régler dans ce cas-là la distance à 10, 15, 25, 50 mètres. Donc voilà, bien cool, on va s'amuser avec ça, et puis on va voir pour le premier tir, je vais vous laisser là, là. Là, on a tiré deux. Ah non, ça va, pas, elle est quand même bien réglée. Hein. Ouais, deux premiers tirs Ever en 22 rif et je frôle le blanc. Et... Oh, elle est putain de bien réglée. Donc voilà, belle carabine. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais euh, peut-être Monoku parce que bah on a le petit chargeur qui est dessous. Tac, comme vous voyez, on enclenche. On pousse et c'est parti donc je vais tirer et puis je vais vous laisser kiffer tout ça très donc pour ce nouveau test on va le faire à 15 mètres hein, entre deux même pas allez à 25 un petit coup en moins et Là, on se voit pour euh, voilà l'état des lieux un petit peu actuel de tout ça et euh, comme vous le voyez, bah franchement on est pas mal, ah, excusez moi, on est pas mal du tout sur le rendu, on a des choses assez localisées juste en dessous du neuf, j'ai qu'elle là, là, et là c'est là, à ce niveau là c'est un essai, j'ai essayé de faire des tirs en soutenant l'arme, donc en la tenant à la main, euh, et du coup donc à 25 mètres on a dit, euh, donc là ça a donné là et là, et euh, franchement euh, pas mal pas mal, pas mal, donc là je vais me remettre euh, assis, ouais, j'ai mon petit siège tranquillou on va se recaler, là je vais me mettre à 10 mètres tout simple, et puis on va voir ce que ça donne et je vais vous montrer mon point de vue quand je tire ce que ça donne Bon bah ben voilà les gars on se retrouve pour la fin de la vidéo avec tous les tirs dont je vais vous montrer le, le, le total de ce que ça donnait Donc franchement euh, et ben on peut dire que c'est plutôt un franc succès hein. On va pas se mentir que l'arme est super bien réglée Du coup j'ai testé autant à 10 qu'à 15 qu'à 25 qu'à 50 mètres Mais ça fait une dinguerie Et à côté on a un stand de tir hein, le même hein même délire, mais euh, on peut tirer jusqu'à 100 mètres aussi, là on est jusqu'à 50 mètres donc si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire au cas où un partager et surtout à vous abonner et puis si jamais vous avez kiffé et que vous vouliez voir une arme que j'utilise, une arme de poing par exemple n'hésitez pas à le dire en commentaire ou par mail si vous voulez faire les discrets <rire> et euh, on se retrouvera pour une future vidéo sur un prochain test ou le projet c'est quoi, Il y a plein d'autres choses dans ce style là, allez ciao Salut, aujourd'hui on se retrouve pour tirer avec un R15 Donc là j'ai mis que 5 cartouches Mais c'est histoire de voir un petit peu la, le bruit que ça fait Voilà, là c'est armé Tac. Là de l'autre côté je suis en safe Et là, prêt à tirer Cookless.